Je vois déjà la flamme de la réussite dans tes yeux. Je vois déjà le désir et la passion d'agir en toi. Mais il ne te manque qu'une seule chose. C'est le désir d'affronter. Rien n'est plus difficile que de réussir. Rien n'est plus difficile que de garder notre désir de persévérance en progression. Oui, c'est difficile. Et c'est même très difficile. Ceux qui réussissent sont tous des vainqueurs et de grands combattants parce qu'ils ont affronté des gens, des situations et de dures épreuves dans la vie. Michael Jordan devait accepter d'affronter la désolation qu'il ressentait lorsqu'il ratait ses tirs afin de devenir cette légende que nous connaissons tous aujourd'hui. Bruno McGregor devait perdre des dizaines de combats pour devenir le champion d'aujourd'hui. Ferruccio Lamborghini devait affronter Enzo Ferrari afin de connaître le succès de la Lamborghini. Les champions de bodybuilding devaient affronter les douleurs musculaires afin de devenir Mister Olympia. Dans la vie, nous devons nous battre pour gagner, et nous devons gagner pour être des champions. Que vous soyez petit, grand, vieux, inconnu, célèbre. Riche, pauvre, tant que nous vivons, autant nos rêves et nos ambitions seront grands, autant notre combat sera difficile. Et oui, j'ai bien dit, difficile, mais pas impossible. Difficile, mais pas impossible. Alors prépare-toi. Prépare-toi à être abandonné par tes amis, ta famille, par ceux qui croyaient en toi, par tout le monde s'il le faut. Prépare-toi à transpirer, à souffrir mentalement et physiquement. Aie confiance aux capacités avec lesquelles Dieu t'a créé. Dieu a vaincu le monde pour toi. Alors il n'y a aucune raison que tu sois un perdant. Alors gagne-moi ce combat. Su moi cette difficulté. Révolutionne moi cette journée abondante que tu as reçue de Dieu par la grâce. N'oublie pas, tu n'as pas le droit d'être un perdant. Mais un champion. Un champion. Voilà ce que tu dois être. Et c'est ce que tu es réellement.